Eh oui, comment allez-vous si vous venez tout juste de vous, affoir, de vous asseoir devant votre téléviseur Eh bien, sachez que nous sommes avec notre rayon de soleil, Ambroise, que vous connaissez maintenant, qui nous a parlé euh, vendredi de tout ce qui était ufologie. Et eh bien, aujourd'hui, nous allons un petit peu parler de voyance. Alors, comment ça se passe euh, Comment on fait Est-ce qu'on arrive au monde comme cela Est-ce qu'on est voyant ou est-ce qu'il faut aller chercher quelque chose de particulier Comment on fait pour être voyant Vous allez bien en fait Très bien, je Depuis vous remercie. Comme et vous-même Eh bien, on tient, on tient tranquille. tranquille. D'accord. Alors, on, on arrive au monde de voyant ou Je crois qu'on arrive au monde, avec des. tout le monde arrive au monde avec un don de voyance ou avec un don de prémonition. Ce n'est pas de l'intuition bah, Moi je pensais que c'était de L'intuition plus... et la voyance, elle n'est pas loin finalement. Le mmh. chemin n'est pas loin. Il y a d'ailleurs un très bon auteur qui est un ancien psychiatre qui a écrit là-dessus, sur l'intuition. Il donne mmh. des conférences aujourd'hui. C'est marrant comme ces gens-là qui nous crachaient dessus il y a quelques années se mettent à nous suivre maintenant. Mmh. Et à donner des conférences. Ça. Et à donner des conférences ouais. en nous ayant <rire> diabolisé pendant des années. Pendant mais ça on années. est habitué depuis le Moyen Âge. Donc mmh. on, ça date pas d'aujourd'hui. Et aujourd'hui aujourd on ne vous brûle pas. Bah, voilà, ouais. mais bon, s'il pouvait le faire, il le ferait je pense. <rire> L'intuition, ben, c'est simple. Hein, euh, L'enfant, le bébé, il pleure. Pourquoi il pleure Peut-être qu'il sent des choses que vous ne sentez pas. C'est sûr. Et des grands souvenirs aussi. Et après, on lui dit, non, non, ça c'est pas vrai, ça ouais. c'est faux, ça ouais. c'est faux, ça c'est pas vrai, tu ouais. dois croire ça, pas ça. Mm -hmm. Et on le met dans le moule, ça y est, c'est parti. parti. Donc son don, il s'éteint. Oui, ah, voilà. d'accord son don, il s'éteint. C'est comme si vous prenez un bébé, vous le laissez mmh. dans son berceau et puis vous ne le faites pas marcher, il ben va jamais mmh. marcher. Mmh. C'est ouais, oui? Il y a un petit qui dit ça à sa maman, qui dit, c'est pas la peine qu'on y aille parce que c'est fermé. Et quand elle y va, elle voit que c'est fermé. Et si le gamin, il a tendance à dire euh, des choses comme moi, je disais quand j'étais petit, mmh. eh ben on l'appelait le diable. Oui, oh c'est méchant. Même, hein. voilà. ah ben non, si l'enfant a un don, ça se sent. Voilà, choses, donc après le don, il vient, il se développe, on s'intéresse à ça, ou on laisse de côté le temps de revenir là dessus comme j'ai fait, mm -hmm. et puis après on le développe, mm -hmm. mais ça rejoint aussi nos autres émissions sur les extraterrestres mm -hmm. et la distance mm -hmm. du temps. C'est sûr, c'est sûr. Ça se ressemble un petit peu quand même. Comme voilà. vous disiez. Parce qu'aujourd'hui mm -hmm. sur les voyants, bon, mm -hmm. euh, sur la voyance, on a quand même des gens comme euh, le, le, le directeur de recherche, euh, j'ai son nom qui me, mm -hmm. mais qui lui euh, travaille beaucoup sur le temps mm -hmm. et sur la façon dont le temps s'écoule. Et euh, où il explique que finalement tout est conçu, tout est créé, mmh. et on, on dirige notre vie sur ce chemin. Mmh. Voilà. Donc la voyance, c'est ça, c'est euh, la, la possibilité de sentir des choses, de mmh. voir des et choses. Et est-ce que vous avez. Philippe Guillemin. Ah, Philippe Guillemin. Est-ce que vous avez euh, déjà, euh, pendant vos séances de travail, est-ce que vous êtes déjà penché sur, sur la voie de comment ça sera, mettons, disons. On ne dirait pas toute l'année, durant toute l'année 2023, mais pendant les, durant les premiers, premiers mois, les, bon, la, les fêtes de fin d'année, est-ce que vous regardez ce genre moi, de Moi, depuis des années, non. je perçois des choses bizarres. Depuis mille, 2017, euh, mm. j'avais acheté des chauves-souris que j'ai mis dans mon bureau. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ces chauves-souris. Des chauves-souris. Ouais, je les avais mis dans mon bureau en 2017. Je <rire> dis pourquoi j'ai acheté ça mm -hmm. et pourquoi ces chauves-souris Puis un jour, je dis, tiens, je vais regarder ce que c'est les chauves-souris. Et qu'est-ce que je tombe Je tombe, c'est le dieu, un de, de la guérison et de, de la maladie. C'est mmh. celui qui vous protège des maladies. Mmh. Ouais, ça ne m'a pas mal protégé, puisque j'y suis tombé. <rire> Mais, c'est des signes. Mmh. En fin de compte, on écoute des signes. Alors là, moi, je pense que depuis 2017, mmh. euh, on est rentré dans l'apocalypse. On est rentré dans le changement. Et c'est vrai que pour nous, les voyants, c'est un peu compliqué, les cartes, aujourd'hui. Parce que comme on a vu le ciel hier... Euh, Ouais. changer. On voit des choses ouais. se manifester. Euh, ouais. Donc, euh, en tout cas, moi, je vais être optimiste. D'accord. Optimiste pour euh, cette fin d'année ou pour les six premiers mois, par exemple les six premiers mois, on est dans la turbulence, hein, mm -hmm. puisque l'apocalypse, elle amène le chaos. Mais du chaos va renaître quelque chose, un peu comme en alchimie, quand on détruit une herbe, on la mm -hmm. brûle, on la brûle, elle mm -hmm. est noire, elle brûle, mm -hmm. et puis après, il sort un petit sel, mm -hmm. et ce sel, c'est l'alchimie, quoi. Oui. Et ben nous, quand on va tout brûler, quand on va vraiment être poussé à bout, mm -hmm. il va en sortir quelque chose. D'accord. Donc, Mais... il y aura, en gros, euh, il y aura quelques revendications mais les revendications elles, vont être de plus en plus fortes parce que l'être humain, c'est pas ça en vérité qui mmh. se passe. C'est comme mmh. l'apocalypse la, la, amène les gens à réfléchir à un autre mode de vie, mmh. et ben ils sont obligés de se poser des questions. Ouais. En ouais. temps longtemps, il n'y a pas longtemps, mmh. euh, c'était bien, on achetait un gros 4x4, on vivait ça. comme ça, on était heureux, on allait au travail. Aujourd'hui mmh. les gens ils se disent, pourquoi, pourquoi je fais ça quoi. Donc c'est une remise en question, l'apocalypse, et ça se voit dans les cartes. Mmh, mmh, mmh. Aujourd'hui, les gens viennent vous voir, vous leur dites, bon, il ben, y a ça, je vois un chemin différent pour toi, les trois quarts ils n'y croient pas, mais mmh. pourtant, ils vont tomber dedans. ils ne savent pas, mais ils vont tomber dedans, c'est obligatoire. Mmh. Mmh. Et, et euh, concernant aussi euh, mmh. ces soignants, est-ce que vous vous êtes arrêté pour vous pencher sur la question de ces personnes qui souffrent et qui n'ont pas de, de, de, de revenus, qui, qui ne sont pas aux ascédiques, parce que c'était... Suspension. Non, mais là, si vous voulez, ça dépasse. Ça, ça n'a rien à voir avec la voyance. Mmh. Ah, ça, plutôt... c'est de la saloperie pour moi. Oui. Ah, okay. mmh. Ça, c'est mmh. le diable pour moi. Mmh, mmh, mmh. Ces gens qui ont fait ça, ces mmh. personnes-là, ils vont payer un jour. Mmh. Mmh. vous inquiétez pas. Ouais. Ça, c'est le démon, ça. Ouais. Ces gens qui ont mis ces infirmières dehors sans salaire. sans salaire, ces infirmières qui ont passé toute leur vie à soigner des gens mmh. qui ont le métier le plus difficile, on les ouais. punit comme ça pour, ne, pour avoir exercé son droit de liberté, égalité, fraternité, je ne veux pas. Mais Satan, voilà. Satan il va s'attaquer aux gens qui font du bien pour les humains. Et les ouais. gens qui font du bien, c'est ces gens-là en priorité. Ces gens -là, exactement. Et il faut les détruire parce mmh. qu'ils soignent les humains. Ils soignent les humains. Donc, de toute façon, ça pour moi, c'est satanique. Ouais. Et il n'y a même plus besoin de voyants, je le sais. Mmh. Ceux qui s'attaquent à nos infirmières, ceux qui s'attaquent à nos médecins, ces, ces gens que je, je bénis là, mm -hmm. qui sont dehors de l'hôpital, mm -hmm. euh, j'espère qu'il sera fait quelque chose à Noël pour qu'on puisse leur porter quelque chose, mm -hmm. j'espère, mm -hmm. mais je, je trouve ça, mais c'est diabolique quoi. Mais il semblerait que les, les tentes et les chapiteaux aient disparu, hein. nous n'avons pas été Moi voir. je pense que ça va chauffer ils vont, ils et ils vont, vont gagner. Les je les pense qu'ils sentent que ça tourne pour eux, mm -hmm. le diable il est attaché par les pieds, il n'a il pas compris ce qui se passe et je pense que ces infirmières elles vont gagner. Euh, euh, je suis ben, assez optimiste pour elle. Euh, ben moi aussi, je, je le pense, parce que là, pour le moment, être, euh, être suspendu depuis pratiquement deux ans, ne pas avoir de salaire, il y en a Mais une qui s'est suicidée. Elle s'est suicidée il y a pas longtemps, laissant deux enfants, 9 ans et 7 ans. Donc, euh, et puis pas moyen d'aller aux assedic parce qu'on n'est pas, pas ni embauché, ni euh, démissionné, ni euh, sans emploi. On est juste là, quoi, avec des traites, des choses à payer. Il y en a qui se font saisir leur véhicule, malgré que ces gens la connaissent. La situation, ben, euh, ce sont des, des hommes et des femmes qui se battent tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ce qu'on nous on pourrait donner ou qu'on donne, c'est tout petit hein, à côté de tout ce qui leur manque, tout ce qu'il leur faut. Donc maintenant, pour nous, euh, pour euh, la famille guadeloupéenne, la famille en elle-même, après avoir vécu autant de tumultes après avoir vécu tout cela, les jeunes, comment voyez notre jeunesse, les, la famille. Euh, Alors moi personnellement sur la Guadeloupe. Euh je pense que les jeunes, euh, contrairement à ce qu'on pense, ils vont revenir à leur culture. Mmh. Ils vont revenir à leur, leur passé, à leur mmh. culture, à leur tradition. D'accord, aux fondamentaux de leur éducation. Fondamentaux, parce qu'on oui. les fait plus rêver, euh, oui. ils voient qu'ils sont confrontés à chaque fois qu'ils font quelque mmh. chose, un obstacle. Donc mmh. à mon avis, hein, d'après les oracles, mmh. on reviendrait oui. à une simplicité. C'est pour ça zone. que quand ces enfants-là ils font rien à l'école, je mm -hmm. leur dis les, les, les disputez pas, laissez-les, mm -hmm. mm -hmm. faites-leur apprendre à moitié, mm -hmm. mais ce n'est pas une obligation pour eux. Ça. On peut très bien élever des, des cochons, on peut mm -hmm. faire de la salade, on n'a mm -hmm. pas besoin de faire des bacs plus 6, vous voyez voilà, voilà. Ils peuvent trouver Et je leur pense, loin, que pense que le fait que les ouais. parents soient confrontés parfois à ces mm -hmm. jeunes qui sont des réincarnations mm -hmm. de tranquillité, là, eh ben je vois pour la Guadeloupe mm -hmm. Moi, je vois pour la Guadeloupe une explosion et un recentrage sur l'ancien. D'accord. Donc la famille, elle sera plus posée, il y aura moins de chirage, comme on dit. Euh, je pense que les... la réconciliation va arriver. Très bien. La oui, réconciliation bon. va arriver. Oui. Je pense que les déchirements, ils étaient dus à, au matérialisme. Et que le Guadeloupéen, il a compris oui. que ce qu'il nourrissait, c'était la terre et pas la... La carte bleue, vous voyez. Très, très, très bien. Donc le retour bon à la terre, oui. pour moi, hein, mm -hmm. la Guadeloupe elle passera par le retour à la terre, mm -hmm. le retour à l'agriculture mm -hmm. et le retour aux sources des traditions okay. et ces fameux chants de Noël qui ouais. sont magnifiques, ces Noëls guadeloupéens oui. qui oui. sont extraordinaires qui font partie de la culture guadeloupéenne. ça reviendra comme avant en fait Mais bien sûr tout reprend à, sa place à, de toute façon alors bon. à la fin de, de enfin, à la fin du mois pratiquement hein, aux alentours du 23 ouais du 22 23 ou même le 24 on pourrait faire ça nous même le 24 hein, ça dépend faire une euh, un réveillon, justement, avec euh, des personnes qui viendraient, qui fredonneraient comme ça des petites heures de Noël. Jean-Michel Veillet, Michel Véa, Véa, Véa, Véa, na, na, na, na. Si vous ne m'arrêtez pas, c'est parti. J'oublie les paroles. Moi, j'aime bien chanter avec le cantique de Noël en main. Comme ça, je... Mais sinon, de moi-même, je, je connais un petit peu. Hein, on oublie quelquefois. Et c'est ça qui... Est... La... Moi, je pense... Hein. Mm même quand je, je tire les cartes, c'est ça qui va les déranger, en vrai. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'on revienne... Euh, c'est ça qui va qu les... Qu'on revienne punir. à la base. Bien hein. sûr. Ouais. Parce que quand on parle que la Guadeloupe ne peut pas son taux déterminé tout ça, ouais, bon, uh -huh. j'y crois pas une seconde. Je crois que la Guadeloupe, elle a des terres, elle a uh -huh. des hommes... Et des femmes courageuses mm. qui sont prêtes à s'y mettre, il faut arrêter de faire peur aux gens. C'est sûr. Vous voyez mm. Et en temps longtemps, on n'était pas malheureux parce qu'on habitait une petite case en bois, mm. on avait son jardin, on était bien heureux, peut-être plus heureux qu'aujourd'hui. Ah, et dans, dans les habitations, comme on disait avant, mon habitation, tenions longs, monde mais tout le monde a eu un petit cas dormi bien les soirs. Tikazate mais les sois, tout le monde est place à vous. Alors, il y a aussi une autre petite question concernant toujours cette Guadeloupe. Euh, euh, on parle de changement de statut. Est-ce que vous voyez quelque chose de, de très beau pour nous avec cela Ou est-ce que. Euh, bon, je ne veux pas non plus. Euh, sans parler de Moi, je ne suis pas Guadeloupéen. Sans parler de Je suis politique. adopté par la Guadeloupe, mais je ne veux mmh. pas parler pour les Guadeloupéens. Je suis un, ah, invité, travies, je suis avis, un invité de la Guadeloupe. Personnel. À mon avis, je pense que de toute façon personnellement, je ne vois pas comment ils pourraient faire mm -hmm. sans nous donner un petit peu plus de liberté, quoi. Ouais, ouais. d'accord. Donc, euh, il faudrait qu'on aille vers cette euh, Mais forme... Mais pour faire de... ça, il faut mm -hmm. avoir un destin euh, tracé. Il faut avoir faut des faut bonnes savoir, personnes, on on va, hein. euh, Sans, sans la langue de bois. Sans la langue bonne de, de bonne bois, presse, il faut avoir des gens qui portent ouais. la, la parole en disant, ici, voilà. il faut qu'on travaille l'agriculture, mm -hmm. les routes, mm -hmm. quoi, arrêter de... de... <rire> Vous voyez, on peut pas. Euh, euh, de toute façon, n'ayez crainte, c'est pareil en France. Hein. Mmh, partout, Moi, oui. j'étais en France, je dis vous allez reprendre le cheval, vous mmh. allez voir, vous allez en forêt avec -ce le cheval bientôt. Qu'est-ce qui va se passer là Ils ne pourront pas avoir. De... Toutes les voitures sont testatisées là en ce moment. Je, suis, je ah. vous dis, j'y étais il n'y a pas longtemps. Partout, il y a des bornes pour euh, recharger les véhicules. Et maintenant, il y a des, des, des problèmes d'électricité. Mais en quoi ça dérangerait que certaines personnes prennent un cheval pour aller envoyer Donc en ça va revenir. Au contraire. C'est-à-dire qu'à part les routes, ils ont enlevé les, les pavés, ils ont mis du goudron, mais euh, ils vont mais ça, c'est rien, de, tout, euh, ça, ça, oui. tout ça, ça n'empêche pas l'évolution, c'est pas faire n'importe quoi non plus. L'évolution, c'est savoir mmh. rester dans une logique oui. et ne pas dépasser pour vivre oui, plus oui. mal aussi. Oui, oui, oui, oui, et euh, le cheval, il amenait beaucoup de choses, oui. il amenait aussi l'agriculture, le croissant. Et là, j'ai vu que je battais pour enlever les dernières, euh, pour euh, enlever les routes là, euh, qui avaient les pavés, pour justement permettre à ces animaux de ne pas se blesser euh, sur du... Mais et ça, c'est 10 minutes pour le refaire. Oui. C'est oui. rien du tout. En vérité, c'est rien, ça. Oui. C'est leur peur qui est là. Leur mm -hmm. peur de retourner à une source. Je ne dis pas oui. de retourner à l'âge de pierre, ben non. mais de retourner à une source où est la logique du bonheur oui. et la logique de l'évolution. Oui, ça. Et ça, je suis désolé, mais euh, pour en, en, en tout cas, l'évolution par rapport à la voyance... Elle se fait, pour moi, il n'y aura pas d'émeute avec des, des, des, mmh. des coups durs. Oui. Je pense que là, la présence. Il y aura quand même un petit peu de... de hein? Il y aura de tensions quand même. Mmh. Il va y avoir des tensions. Ouais. 2023, c'est une année spéciale. Hein. Mmh. Mais vous nous en direz davantage... Euh... Voilà. Le jour du Parce que là j'étais pas prêt non, non plus. Non, non, il est, et... il est spontané. C'est voilà, pour ça que je, je voulais vous prendre. Je, je vous jure, mesdames et messieurs, vous regardez. Moi je suis pas je ne suis pas, pas un vendeur hein. de. Je suis pas un vendeur ouais. d'apocalypse. De... Ouais. Je, mm -hmm. je pense que les gens, quand ils sont prévenus, regardez l'histoire. Moi j'ai toujours un, un jour avec Paco Raban, je discutais. Mm -hmm. Ce Paco Rabban, quand il a dit là, la station Mir va s'écraser sur Paris. Mm -hmm. Tout le monde s'est fou. Il, il a disparu, le pauvre, on le voit. Alors pas. on lui a dit non. Mais manque de peau, un jour un scientifique russe a dit oui, mais vous savez qu'on l'a changé euh, mmh. de ce trajectoire là, la station. Ah, ouais. Ils ont rien dit à personne, mais ils ont changé la station de trajectoire quand même. Donc lui on l'a ridiculisé, on ouais, l'a ouais, truc, ouais, mais ouais. on l'a pas dit ça, on l'a dit mais après. Y a une, petite, une petite ressemblance, hein, il faut la moustache, qui vous manque. <rire> <avec Kankorabani. rire> voilà, non, mais bon. Euh... Moi, j'essaie je, que... euh, de coacher euh, l'énergie positive Non. Mm. Il nous reste une minute, et bien on va saluer tout le monde, hein, on va voilà. y aller tranquillement. Mais sachez que bientôt, nous aurons d'autres réveillon avec vous, hein, nous allons faire ce réveillon-là ici. Et lui viendra en ce moment-là, il, il est averti, mais il sera encore averti, pour qu'il emmène ses cartes voilà. et pour qu'il nous dise, là c'était de façon spontanée, pour vous montrer qui est devant vous et qui je vous propose. Parce que si on me dit « ce plan-là, il est bon », Tant que je n'ai pas goûté, je ne vais pas vous le proposer, hein, moi je goûte d'abord. Et si on me dit que cette personne est brillante compétente dans ce qu'il fait, et eh bien moi aussi je fais un coup de carte. Allez, un petit tirage là pour que je vois un petit peu, mais moi j'ai eu le droit à mon petit tirage et mes petits tirages de temps en temps avec mon pote qui est là, on va donner le numéro de téléphone pour lui dire merci quand même 0690 48 48, 48, 48 26, 26 04 04 06 90 48 26 04, si vous avez envie d'entrer en lionnage avec lui. Maintenant on vous salue bien bas, cher merci, Soleil euh, cher Soleil qui est à ma droite également, je salue mes bas. Cher jeune homme, petit soleil qui brille aussi là-bas Fais un coucou dit, au revoir tout le monde on t'a entendu, hein, il est en tout calme. Mais, mais vas-y, dis aussi, euh, non, elle ne veut vraiment pas. Hein, C'est l'invité mystère. Hein. Vraiment, l'invité mystère <rire> ne veut vraiment pas. Eh bien, Murphy, merci, euh, merci, hein, merci. Merci, merci d'être venu. Raphaël. Merci à, à, à, merci en à ETV. Et euh, on se retrouve, bien évidemment, dans une prochaine émission avec d'autres invités qui nous ramèneront du soleil encore une fois ici sur etv.gp.